Bonjour tout le monde. Comment ça va? Je vais vous montrer comment le portefeuille magique réagit. Regardez bien à l'intérieur de cette valise. Voilà, c'est le portefeuille magique ça. Vous voyez? C'est Ça là, c'est billet de 10 000. Regardez le portefeuille. Regardez bien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Maintenant, vous allez mettre le 10 000 là, dedans, dans le portefeuille. Et vous fermez, vous mettez ça. Avant de mettre, vous tapez trois fois. Deux, trois. Quand vous tapez trois fois, vous déposez ça dans la valise. Et vous fermez. Vous voyez, après avoir fermé la valise, alors vous attendez un peu. Vous attendez un peu. Ça là, c'est très simple. Vous voyez, pour me contacter, c'est plus 229, 66, 49, 95, 62. Vous voyez, maintenant... Après avoir laissé quelques moments, vous tapez encore trois fois. Un, deux, trois. Voilà. Donc, et vous ouvrez, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Pour me contacter, c'est plus 229 66 49 95 62. C'est Maître Dafi Fonsi du Bénin, le roi du portefeuille du Bénin. Voilà, il n'y a aucun problème. Ça, là, c'est très simple même. Vous voyez, c'est rempli de l'argent, c'est rempli. Voilà. Donc, contactez-moi pour la suite.